Bonjour les amis nous sommes le dimanche 11 juillet 2021, je vous invite à faire avec moi une analyse du Dax. Donc vous voyez ici nous avons le Dax en H4 donc chaque bougie correspond à 4 heures. Nous voyons donc l'évolution depuis le mois de mai par ici. Donc euh, mois de juin vous voyez on, on est resté dans un range ici avec des plus hauts aux alentours des 15 15.700, on est même allé flirter avec les 15 15.800 ici et euh, le bas ici où on était à 15 15.300 environ. Donc la semaine passée donc nous avons eu jeudi donc le marché qui est venu ici jusqu'au 15.300 donc je vais bouger le graphique. Donc vous voyez 15300 ici et puis euh, donc jeudi il a redémarré, vous voyez ici donc euh, on a eu le redémarrage qui s'est arrêté ici en fin de journée. Donc j'avais pu prendre le trade à peu près ici, j'avais laissé une position ouverte ici et euh, j'ai été stoppé donc par la mèche ici et le lendemain matin donc vendredi ben j'ai gagné encore 50 points Ici et euh, si vous aviez suivi mes vidéos précédentes et eh bien vous avez certainement pu profiter également de, de ces marchés, de ce marché vraiment très intéressant. Moi j'avais des réunions vendredi donc j'ai préféré couper euh, ma position après 50 points mais vous voyez si j'avais pu être devant les écrans, vous voyez ce qu'on a pu faire. Si vous avez pu profiter de ce marché-là, euh, dites-le moi en commentaire. Donc vous voyez ici on a eu 400 points environ ici, 400 points sur ce marché donc euh, fantastique. Alors euh, les autres jours vous voyez qu'on avait aussi des variations euh, très intéressantes. Si on regarde euh, l'indicateur euh, Ishimoku ici vous voyez également qu'on a chaque fois des, des confirmations donc, euh, qui vous permettent de prendre les trades au meilleur moment. Et puis euh, si vous allez euh, voir sur euh, le market profile, bon ça je ne vous ai pas encore euh, donné une formation là-dessus mais ça vous donne également euh, les informations intéressantes qui vous permettent de voir qu'on est dans un marché qui a un très gros potentiel puisqu'on avait ici donc euh, cette inscription ici de lettres qui nous faisait augurer donc d'un d'une réaction assez importante ce qu'on a eu ici également. Donc euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir espérer faire demain lundi Et eh bien vous voyez comme moi qu'on est quand même sur un niveau très intéressant ici donc les 15 15700. Alors ça ne veut pas dire que le marché va forcément se retourner c'est une possibilité mais il peut très bien casser les 15700 et y aller, y aller plus haut. Donc euh, la semaine passée moi j'espérais es, avoir ici le retournement Eh bien j'ai pris quelques pertes ici parce qu'il ne s'est pas retourné, il a cassé. Je l'avais dit dans la vidéo précédente que c'est possible toujours qu'il casse dans un sens ou dans l'autre. Mais je me suis largement rattrapé bien sûr en pouvant prendre ici donc Ici ça ne marchait pas donc on ne pouvait pas reprendre à l'achat ici mais ici on avait une très grosse opportunité puisqu'on voyait ici qu'on avait ce, ce retournement potentiel. C'est ce qui a fonctionné pour nous faire après un, un magnifique mouvement de 400 points. Donc demain à lundi moi ce que je vais surveiller c'est ce qui va se passer ici. Donc on a déjà eu une entame de baisse ici, maintenant ça peut être un faux signal. Vous voyez ici que on est arrivé à ce 15 700 également ici. Bon, ici, on a eu un retournement direct. Donc, euh, mais ici, il va falloir euh, détecter soit si part à la hausse, soit si part à la baisse. Si part à la baisse, ben, on pourra aller euh, peut-être jusqu'à 15 500 ici. Donc, euh, ça nous ferait euh, quand même euh, 250 points, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, non euh, qu'est-ce que je dis ici euh, 200 points, ouais, à peu près 200 points ici donc euh, 200 points là ou alors aller directement jusqu'au 15300 ce qui nous ferait de nouveau 400 points. Donc vous voyez le potentiel qu'on a, euh, il est plutôt intéressant. Donc demain lundi ben on va voir peut-être que ça va stagner ici donc on est sur des bougies 4 heures. Vous voyez que ça, ça a mis du temps à se décider ici on a une, 2, 3, 4. Donc euh, ce n'est pas sûr que c'est demain dans la journée que ça va partir euh, d'une fois dans un sens ou dans un autre. Il peut très bien y avoir de nouveau une, une fausse cassure ici. Vous voyez ici on a eu également une fausse cassure. Et puis une mèche très importante. Si vous voyez une mèche importante comme ça se dessiner à un moment donné eh bien là ça vaudra probablement la peine d'essayer de prendre un trade dans, dans le sens de la vente. Après bon il peut très bien, euh, vous pouvez bien, vous très bien vous faire stopper ici, le marché peut repartir ici mais après n'hésitez pas à vous repositionner soit dans un sens soit dans l'autre. Euh, le tout est d'arriver à avoir bien sûr euh, les pertes les, les plus faibles possibles ou arriver à mettre votre stop loss à break even le plus vite possible pour justement ne pas prendre de pertes mais de prendre le trade au bon moment. Donc il faut parfois s'y mettre à, à plusieurs fois, répéter l'opération et à ce moment-là vous allez faire des... Des, des gains magnifiques même si vous avez pris des petites pertes euh, euh, dans, dans cette période-là et eh bien après vous pouvez faire des, des mouvements de 200 à 400 points qui vont largement, largement compenser les petites pertes que vous avez pris et si vous maîtrisez bien le scalping bien vous pouvez arriver à ne pas, euh, ne pas prendre de pertes du tout. Donc je vous montre ça dans ma formation scalping, scalping plus Ishimoku. Donc vous avez toutes ces, ces explications qui vous permettent d'optimiser votre aide, d'optimiser vos gains parce que le tout aussi c'est pas de sortir trop vite. Donc c'est dommage de, de, de voir un mouvement comme ça de 400 points et puis de, n, de ne pas en profiter ou d'être trop prudent. Donc il ne faut pas non plus être exagérément optimiste. Euh, et surtout euh, ne pas paniquer si vous prenez une petite perte. Le tout c'est de vous y remettre à plusieurs fois. Donc essayez de comprendre, ne euh, pas paniquer si le marché part dans un sens que vous êtes déjà positionné. Non, coupez votre position tout simplement. Vous vous repositionnerez dans un sens ou dans l'autre. Mais demain, donc analysez bien ce qui se passe, demain et, et, et mardi... Donc lundi et mardi, analysez ce qui se passe, il va y avoir probablement une bonne opportunité. Est-ce que le marché va casser les 15 15700 Ça peut très bien arriver un de ces jours, hein. ça peut être la semaine prochaine ou ça peut être plus tard. Vous voyez ici on est en daily, donc chaque bougie qui correspond à un jour, on voit bien qu'on vient d'un marché haussier, qu'on est dans un range ici. Bon normalement les banques centrales ont dit qu'elles soutenaient le marché est-ce qu'elles vont continuer à le soutenir encore longtemps Je ne sais pas. À ce moment-là, bon, ben, les 15 15700 vont être cassés par le haut hein, de ces jours, c'est une certitude. Maintenant si les, marchés, euh, si les banques centrales ne soutiennent plus le marché, bon, on sait comment, comment est l'économie. Donc ce n'est pas terrible en ce moment. Est-ce qu'on va avoir une chute des marchés tout dépend de ce que la banque centrale va décider de faire. Regardez en weekly donc ce qu'on a comme marché. Donc vous voyez qu'on est, on est vraiment toujours dans un marché haussier, on n'a pas vraiment de raison de paniquer surtout qu'on voit donc des mèches très importantes. Dès que le marché redescend et eh poum les acheteurs sont présents pour euh, remettre, euh, remettre du capital et, et donc continuer euh, la hausse du marché. Donc il faut quand même tenir compte de ces signaux-là. Pour le moment on n'a aucun signal de vente hein, à, à long terme. Donc euh, moi je dirais que je vais privilégier les, plutôt les ventes. Mais bien sûr euh, quand on a un marché comme, comme ce qu'on a actuellement, eh bien euh, s'il y, y a une réaction comme ça, dans l'autre sens il faut en profiter. Donc il euh, n'y a pas de raison de ne pas en profiter. On est dans un range ici, vous tracez bien vos, vos niveaux-là. Et vous pouvez euh, gagner beaucoup d'argent euh, même, même dans un marché en range comme ceci. Donc euh, bien sûr euh, si vous faites du scalping et eh bien peu importe l'unité de temps que, que, que vous utilisez, eh bien, vous avez toujours la possibilité de gagner de l'argent et de vous positionner le mieux possible, rentrer le mieux possible sur un marché qui peut vous faire des, des beaux trades soit dans un sens soit dans un autre. Ce qui est fantastique avec le scalping c'est que vous pouvez gagner euh, quasiment autant que vous voulez tous les jours sur, sur un marché comme le Dax. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi le, le scalping à partir du moment où j'ai détecté ce potentiel il ben, n'y aurait pas photo. Hein. C'est clair qu'une fois que vous maîtrisez une bonne, une bonne technique ben, vous pouvez gagner euh, comme vous voulez sur le marché. Donc il n'y a pas… Il n'y a pas à discuter c'est vraiment le scalping qui pour moi est la, la meilleure méthode parce que vous pouvez gagner aussi bien dans un sens que dans l'autre et plus bien sûr euh, qu'un qu mouvement euh, euh, prolongé parce que quand vous avez un mouvement comme ça sur le H1 ou H4 ça ne veut pas dire qu'à certains moments vous ne pouvez pas prendre le marché dans l'autre sens. Donc vous avez une amplitude de 400 points mais vous pouvez très bien gagner plus que les 400 points parce que vous allez pouvoir prendre sur des unités de temps plus petites des mouvements en contresens. Vous voyez ici donc le mouvement qu'on a dans un sens. Si vous allez sur des unités de plus, plus courtes, bien vous voyez que vous avez toujours la possibilité de gagner même sur, de, sur du 5 minutes. Donc sur du, une minute ça devient, ça devient un peu plus, plus sportif. Là il faut laisser ça aux, aux traders euh, plus expérimentés quand vous aurez quelques années d'expérience. Vous pourrez prendre des, des trades comme ça dans les deux sens sur le 1 minute, c'est tout à fait possible. Mais euh, ne fût-ce que sur des unités de temps plus longues et eh bien vous allez pouvoir gagner euh, avec une méthode de scalping gagner euh, tous les jours sur les marchés. En maîtrisant bien ça, c'est comme, comme un joueur de tennis hein, vous devez pratiquer, pratiquer et à ce moment-là vous vous spécialisez sur un marché comme le DAX qui est un marché fantastique pour faire du scalping et pour faire également donc du day trading de manière fantastique quand on voit donc le potentiel que vous donne un marché comme cela. Voilà donc dans mes formations vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à gagner un maximum sur un marché comme le DAX et sur d'autres marchés aussi. Donc moi je vous invite à vous inscrire à une de mes formations pendant cet été et vous allez voir que vous pourrez mettre ça en pratique directement et peut-être profiter donc de, de ces deux mois juillet et août pour avoir vraiment une méthode, pour comprendre la méthode qui vous permettra de gagner pendant des années sur les marchés. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc dites-moi si vous avez pu profiter euh, donc de ce que je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes euh, dans la semaine. Donc euh, ça me ferait plaisir si mes conseils vous ont aidé. Et euh, mettez un pouce vers le haut si vous appréciez mes vidéos. Si vous voulez encore des conseils comme ceux-là et partagez ma vidéo. Et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche si vous voulez recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt, bonne semaine et bon trade Au revoir